Bonjour mes beaux et belles amies, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10 et moi Zena. Et voici les prévisions des poissons pour la semaine du 11 au 17 mai 2020. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Durant la nuit du lundi à mardi, Mercure va entrer dans votre quatrième maison, dans les Gémeaux.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 pour en savoir plus sur les aspects qu'il va faire. Mais cette position dans votre signe, de, de Mars dans votre signe vous donne de l'énergie, de l'ambition, du courage, de la confiance en vous-même et de la détermination. Ce sont des caractéristiques extrêmement avantageuses pour remporter la victoire dans la lutte pour la vie. Il va vous donner une force physique aussi, mais aussi il pourrait vous rendre impulsif et peut-être obstiné. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi AM pour le Québec, lundi et mardi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre onzième maison. Les plus chanceux seront Capricorne, Vierge, Taureau, les moins chanceux, les Verseaux. Et vous, vous êtes ici, cher Poisson. Donc, une période très amicale, durant laquelle le travail d'équipe et les activités de groupe seront favorisés. Les énergies durant cette période vous apportent de bons sentiments et de la générosité. Vous partagerez vos sentiments et vous ouvrez, vous, vous ouvrirez à vos proches et à vos amis, ce qui vous ferait sentir plus détendu et sociable.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 les énergies de cette période ne sont pas favorables pour tenir des réunions ou des négociations cruciales. Il serait mieux de reporter toute décision, négociation ou discussion importante aux prochaines journées car elles seront beaucoup plus amicales et plus plaisantes. Je parle de vendredi et samedi. La lune sera dans votre signe. Les plus chanceux, bien sûr, vous, chers poissons, scorpions et cancers. Une période pleine d'énergie, d'enthousiasme et d'optimisme. L'expansion conjointe à l'exécution. Dans cette période, vous exécuterez vos tâches aisément et vos réunions et négociations dérouleront à votre avantage. Votre attitude serviable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 et mardi de la semaine après, la Lune sera dans le Bélier, votre deuxième maison. Les plus chanceux seront Bélier, Sagittaire, Lion, les moins chanceux les Taureaux et vous, vous êtes ici, chers poissons. Donc, euh, une période occupée mais productive et elle pourrait aussi être bénéfique au niveau de vos finances. Donc, vous pourriez faire des heures supplémentaires ou faire des revenus supplémentaires qui pourraient être en forme de bonus ou des compensations. Si vous travaillez durant cette période, vous pourriez faire des revenus, comme je vous ai dit, supplémentaires, surtout si vous travaillez dans le domaine de vente des ou d'échange commercial. Des dépenses seraient aussi requis, requises durant cette euh, période. Ces dépenses serait requise pour votre boulot ou votre travail. Mais aussi, vous pourriez avoir une impulsivité au niveau de vos achats. Donc, soyez attentifs à ça, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Je vous demande votre soutien de la chaîne et de mes commenter et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.